Sanofi voudrait supprimer 364 postes de chercheurs et fermer encore un site, le site de Strasbourg ce coup-ci, après la fermeture du site d'Alfortville l'année dernière. C'est très clair, nous sommes en plein démantèlement de, de l'ARD en France. 4 milliards de dividendes pendant la pandémie en mars 2020. Vous vous rendez compte Cet argent, alors qu'à la PHP, là, à 800 mètres, les soignants n'avaient ni blouse ni masque, alors qu'il y en avait dans les stocks de Sanofi. Le but de Sanofi, c'est quand même, même sous-traiter et externaliser au maximum. Et le contrôle qualité n'est euh, pas, est pas le même. Ce qu'ils veulent, c'est faire du fric, euh, Covid ou pas Covid. Euh... <musique> Combien a touché Sanofi ces dernières années en argent public On touché à peu près entre 130 et 150 millions d'euros par an, ce qui fait à peu près entre 1 milliard et 1,5 milliard depuis 10 ans. Euh, et il ne faut pas oublier que Sanofi fait 35 milliards de chiffre d'affaires et gagne entre 5 et 10 milliards chaque année de bénéfices nets qu'il reverse sous forme de dividendes aux actionnaires. Et dans le même temps, il y a combien de suppressions d'emplois Plus de 6 000 en une dizaine d'années et là, plusieurs milliers en en deux ans. J'ai reçu en copie une lettre d'une de vos collègues. Cette lettre, elle était destinée au président de la République. Elle travaillait depuis 25 ans chez Sanofi. Elle avait eu 25 euros d'augmentation de salaire en 25 ans. Elle subissait les mauvaises conditions de travail que vous connaissez toutes et tous, les discriminations les réprimandes. Et ce qu'il avait fait craquer, c'est qu'une de ses collègues venait de se suicider. J'ai eu l'occasion de croiser le Premier ministre mardi soir. Je lui ai fait part de cette lettre. Je lui ai fait part de votre situation. Et je lui ai dit, euh, qu'est-ce que vous faites pour dire à Sanofi, nous vous interdisons de licencier parce que ce qu'on fait chez Sanofi, ce qu'ils font chez Sanofi, c'est dans l'intérêt général et c'est dans l'intérêt du pays. Eh bien, c'est ça qu'on attend de ce gouvernement et c'est ce qu'on va porter aujourd'hui et au-delà. Que des actes clairs, nets, précis, politiques se fassent. La CGT, nous, ça, fait, ouais, ça fait. Depuis que je suis ici, ça fait bien 20 ans qu'on alerte là-dessus. Sur la, la financiarisation de, de, de, de la santé, le problème, c'est qu'au-delà des, des suppressions de postes, il y a des suppressions d'axes de recherche. Donc on, fra, on fragilise Vitry, de fait en fragilisant l'ensemble de la recherche de, de Sanofi. On ne fera, fera plus de cardio, on fera plus de système nerveux central. On fera, déjà, on a abandonné le diabète, on a, on a, on a abandonné les anti-infectieux. Donc on se retrouve à faire que de l'oncologie. C'est vraiment très léger. En plus, tout le monde en fait. C'est ce qui rapporte le plus. Et C'est pour ça qu'ils se dirigent vers la bio. C'est qu'il n'y a plus de brevets, c'est des produits qui sont produits très chers, qui sont quasiment impossibles à copier. Et il n'y a que ça qui les intéresse. Quoi. En fait, le nerf de la guerre aujourd'hui de Sanofi, c'est que l'argent. Et qui mène... C'est que l'argent. Alors que quand même, on s'est payé par euh, l'argent de la Sécurité Sociale et donc... Euh... <rire> voilà, c'est toute la contradiction. La direction est très forte aussi sur sa, sur sa propagande. Hein. Le, le souci, c'est que les vaccins, c'est un monde à part. Euh, et, et la direction comique en disant « oui, mais vous vous rendez compte, on ne peut pas réussir à tous les coups, euh, on l'aura un jour, mais pas aussi vite que les autres, mais c'est pas grave. » quoi. Et, et c'est vrai que nous, ici, on n'a pas les connaissances, ni techniques, ni euh, comment dit, orga organisationnelles, pour savoir ce qui est vrai et pas. Nous, syndicalistes, on le sait, parce qu'on s'est renseigné, mais les chercheurs, les salariés, n'ont pas ces renseignements-là. On essaye de les diffuser, mais c'est compliqué. Euh, la direction nous réplique, en gros, euh, il faut faire de la biotechnologie, mais bon, nous, on leur dit, euh, oui, pourquoi pas, parce que c'est des traitements, évidemment, euh, importants pour, euh, pour les patients, mais il faut continuer aussi à faire, à investir dans la chimie médicinale, par exemple, donc qui va euh, souffrir énormément euh, dans le, dans le cadre de ce nouveau plan, euh, la chimie médicinale et la chimie des petites molécules, pour euh, le doliprane par exemple, des anticancéreux ici, qui ont été euh, trouvés sur le centre de recherche de Vitry comme le Taxotère. En tout cas, dans le pays de Louis Pasteur, il y a quelque chose qui cloche. Le 8, il y aura un mouvement social parce qu'il y a des annonces qui vont être faites à chili mazarin donc là, il va y avoir des appels, aussi le 11. Nous, le centre de production, chaque fois que il y aura des appels, on se joindra et on va essayer de, de rassembler le maximum de salariés pour que euh, se battent ensemble. C'est le problème de nous tous, de quel avenir on se donne et euh, c'est intolérable de voir ces suppressions d'emplois alors qu'il y a 6 millions de chômeurs.